Bonjour à tous Ah, et, et bienvenue C'est beaucoup plus simple quand je suis toute seule, hein. franchement. Madame, si tu dis ça, je pars direct. Ouais, ah oui ouais, Ça y est, la fierté. Ah. Bref, pas grave. Je suis Karine de falky alias KDF pour les intimes. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon acolyte Adam Lablac, alias... Jamel Zitoun, le représentant national de la fierté. Aujourd'hui, on va se mettre à table pour découvrir les coulisses de la séquence western. Oh, c'est parti. Pourquoi le concept du western Dans la série des Z, avouez que vous ne vous attendiez pas dans la salle de sport à vous retrouver dans un western. Bah en même temps, si tu te souviens non plus. À l'écriture, c'était pas du tout prévu. Ah ouais, ouais t'as raison, non, c'est pas faux. Bah. Ah non, c'était. En fait, on l'a prévu. Enfin, on l'a prévu. Ça s'est décidé plus ou moins au repérage. Madame, Jamel Zeto ne sait pas c'est quoi le repérage Je vais t'expliquer. Non, mais moi je sais. C'est Jamel Zéton qui ne sait pas. Ah oui, donc en fait, le comédien n'a pas lâché son rôle. Ok, on a un problème. On va régler ça plus tard, c'est pas grave. Donc, le repérage. Grosso modo, le repérage, c'est quand on décide d'aller voir le lieu dans lequel on va tourner. Ah oui, non, toi, tu sais. Pardon. <rire> Et en fait, euh, bah, grosso modo, donc on se dit, tiens, on va visiter tel lieu. Et en général, on le fait parce que bah, comme ça, on se rend vraiment compte du lieu, de l'environnement, de l'énergie, des espaces, de la place, etc. Et la plupart du temps, c'est bien d'y aller avec les chefs de poste. Donc, dans la liste des chefs de poste, bon, bah, en général, on a le réalisateur. Comme ça, lui, il est sur place, il voit… Et il a, il a comme des idées qui peuvent arriver, ça bouillonne, il commence voilà, à avancer dans la création. On peut avoir le chef-op ou directeur de la photo qui lui, il est en charge de, de l'image, de retranscrire ce que veut le réalisateur. Donc, il gère tout ce qui est euh, caméra et tout ce qui est lumière. On a la plupart du temps aussi, ce qui peut être cool, c'est le chef électro, où lui, il gère la lumière sous la, la directive, les directives du chef-op. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir un régisseur général. Donc euh, bah, lui, il va regarder les lieux, les axes... Euh, alors les axes d'arrivée, hein, pas, pas les axes caméra, mais voilà, plus l'intendance, plus l'organisation. Euh, ce, ce qui est bien aussi, c'est l'ingénieur du son. Bon, Comme son nom l'indique, lui, c'est le son, donc il va être voilà, plus à l'écoute. Euh, ce qui est bien aussi, pour le coup, c'est assistant réel, puisque l'assistant réel, lui, il va aussi être là pour l'organisation, pour mettre un peu les chefs de poste en lien, voir les problèmes, les questions, et résoudre un peu tout ça. Et je pense que j'ai fait le tour. Euh, Donc... Madame, c'était très très clair, vraiment bravo, c'est une explication magnifique. Ok, bon ben si c'est clair pour lui, je pense que c'était clair aussi pour vous, hein. je... Enfin, je crois. Oui, du repérage dans la salle de sport Alors, quand on fait un repérage, ce qu'il faut aussi faire pendant le repérage, c'est des photos ou des vidéos. C'est hyper important parce que bah, une fois qu'on n'est plus dans le lieu, ça nous permet de pouvoir nous replonger dans l'image, les axes, les plans, etc. Et ça permet également, bah, si certaines personnes n'ont pas pu être présentes, de le renvoyer. Et c'est là justement que Karine m'a envoyé les photos de, bah, de la salle Keep Cool de Paris 8 qui pour le coup se prêtait extrêmement bien, c'est ce que tu m'avais dit déjà, toi, de ta première impression, mais euh, elle m'envoie toutes les photos euh, qu'elle a faites, et à un moment donné, elle me dit, celle-ci, euh, c'est une photo qui, sera, qui est prise de la machine sur laquelle euh, Jamel est en train de faire ses exercices. Et en face, c'est là qu'on va installer les vélos elliptiques. Là, je sais pas pourquoi, je lui dis, euh, bah, vu que la photo était prise du point de vue de Jamel, donc en vision subjective, j'ai dit, j'imagine bien la caméra zoomer sur euh, le coach et Alice en face et moi quand je lui dis ça au téléphone euh, elle me dit euh, ouais euh, le zoom à l'ancienne là euh, qui se fait plus trop du tout euh, comme dans les westerns ah oui mais parce et... qu'un zoom en vrai c'est complètement has been on, on voit pas de zoom dans des séries actuelles on est oui. et là je me dis bah ben oui mais pourquoi tu parles en fait pourquoi tu donnes des idées sachant que d'habitude dans le processus de collaboration qu'on a avec Hakim Karine et, et moi quand on, ben on a fait le concept de la série A3, on fait l'écriture A3, on produit la série A3, mais la réalisation, c'est vraiment sa partie. Et après, dans la réalisation, on lui, on lui fait vraiment totalement confiance dessus. Et dans la réalisation, il y a deux choses. Il y a la partie purement technique, où là, vraiment, euh, ben, ce sont ses idées, ses choix, etc., et après, il y a des fois où on communiquait un peu plus, c'est parfois sur la mise en scène, parce que ça touche à la narration, en fait, mmh. au niveau des personnages, de comment… Donc, on en parlait un petit peu plus sur le côté mise en scène, mais vraiment là, on était dans la technique et je ne fais jamais de suggestions. Parfois, elle partage ses idées, elle demande des, des points de vue, parce que voilà, Karine est dans une… toujours une réflexion où elle a ses idées, mais elle laisse la porte ouverte à la collaboration et à la communication. Je pense que c'est important. Ouais, c'est toujours important. Mais euh, là, je me suis dit, mais pourquoi tu parles, en fait Tu proposes un plan et en fait, il est has-been, machin, il ne se fait pas. Et donc, je me sentais un peu, un peu ridicule euh, jusqu'au moment où elle me dit, au bout de quelques secondes, mais qui, moi, m'ont paru une éternité, il euh, y avait le temps de faire un duel, <rire> etc. Elle me dit, ben, finalement, partons carrément dans un western dans la salle de sport. Et là où l'idée peut paraître totalement farfelue, parce que même quand on en parlait à l'équipe, c'était un peu, un peu bizarre quand même. Non, personne n'a trop compris ce qui allait se passer. Moi, la connaissant en plus et, et l'univers euh, décalé dans l'humour, etc., le fait qu'elle aime travailler dans des arènes spécifiques au niveau de la mise en scène, bah, je me suis dit bah, « c'est top en fait ». Et là, euh, se lance un ping-pong d'environ une heure… Euh, sur, euh, sur le western, quoi. Bah, ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que... Bon, alors, sur le moment, j'avoue, oui, il me parle de Zoom. Je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'il raconte Enfin, je, je comprends pas. Et c'est sûr que moi, en fait, il euh, y, y a eu un long silence parce que bah, je suis partie, comme ça, dans ma tête, à, à commencer à réfléchir au code du western. Parce que le zoom en fait partie, mais il y a d'autres choses qui font partie des codes du western. On a par exemple des plans très très très larges et puis des gros plans sur les visages, sur, sur les gueules des, des gars. Quoi. Donc ça, ça fait partie des codes du western. On a tout ce qui est travelling aussi, il y a des, comme ça, des, des, des plans assez lents de travelling. On a également dans les codes, mais ça c'est un code de ouf, c'est le plan américain. C'est un plan qui est donc au-dessus de la tête et qui va jusqu'au milieu de la cuisse, histoire de montrer les armes. Et on avait aussi, bien évidemment, la musique. La musique, elle est hyper présente dans les westerns. Donc, moi, je commençais à réfléchir à tout ça, mais je dis à, je dis à Adam, je dis, ouais, mais en vrai, c'est dommage, parce que on a tout, on peut tout faire en western, dans la salle de sport, mais il nous manque, il nous manque peut-être... Deux petites choses, il nous manque une brindille et puis il cracha. on ne va quand même pas cracher dans la salle de sport euh, qu'on nous met à disposition, on nous accueille gentiment, on ne va pas cracher par terre, donc voilà. Et là, moi j'éclate de rire parce que je dis, mais il ne faut jamais sous-estimer les DZ. C <rire> Pourquoi Parce que je lui dis, on peut remplacer la brindille par un Sea -wake. le Sea c'est quoi C'est le petit bâtonnet que Jamel met dans la bouche dans, dans la séquence et qui en fait est une brosse à dents euh, du désert pour simplifier mais qui a des vraies vertus thérapeutiques etc. Hein, et qui, euh, qui a été utilisée pendant, pendant des siècles et, euh, et qui se mâchouille et qui du coup euh, donne un côté un peu brandy au bout et donc ben, j'ai dit on peut l'utiliser et pour comme coup, il y avait l'idée du… oui ouais, comme tu voulais faire le, le gros plan justement euh, dans les codes, ben, il ils pouvaient la mettre à, à ce moment-là ouais. dans la bouche et j'ai dit le cracha. t'inquiète parce que les Algériens ont une expression… Euh, on va dire, euh, quand ils sont énervés contre quelqu'un, où ils disent « tfou ». Elle me dit « Quoi hein, Tfou <rire> ?» Je dis « Oui, je ne sais pas, je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, euh, ça se dit en fait. » Et donc, si Jamel le dit, ça passe normal. Donc, ce n'est pas un crachat effectué, mais « tfou », on comprend qu'il crache en fait. C'est l'équivalent d'un crachat. Le « tfou », tu as quand même ouais. perturbé. Ou je me souviens, même au montage, tu me dis « bah écoute, moi, je pense que c'est quand même mieux de couper juste avant le fou Et moi, je vois la séquence, elle me dit, mais regarde. Et je vois, je n'ai jamais de la vie. Et mais parce et... que ça ne me parlait pas, en fait. Vraiment, ah ce n'est oui. pas du tout un de mes codes. Ce n'est vraiment pas une référence mais, que j'ai. Mais ça, ça en fait sorte... partie, puisqu'il y a eu des, des, des gens qui ont rebondi dessus. Ouais, ouais, et, en plus, et en plus, ça marche. Ouais. Et ça fait très, euh, très Jamel, Où là, carrément, on est parti dans un western couscous, quoi. <rire> ouais, un western couscous. Un western <rire> couscous. Fichtre. Un western couscous. Une pure... Invention des Z. Moi, Karine de Falchi, de l'Italie, de la Sicile. Bah non, c'est le Western Spaghetti. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Ça existe. Ça n'existe pas. Ah bah si, ça existe. Si, si, si, ça vient. Western Spaghetti, je te dis, ça vient d'Italie. C'était tourné à Chinechita. In Rome. Zama. Et donc, non mais c'est vrai, ça existe. C'était, c'était donc... Il y a le genre du western, c'est un sous-genre, le western spaghetti, et c'était avec en tête de proue Sergio Leone. Le bon, la brute et le truand, il était une fois dans l'ouest. C'est les musiques d'Egno Morricone, quoi. C'est un vrai truc. Bref, tu connais rien. Mais donc, bref, moi, j'ai révisé les codes du western avec le bon, la brute et le truand. Et en regardant, quand j'ai travaillé un peu les plans pour, bah, pour la salle de sport western, à un moment donné, il y avait un plan hyper beau et assez emblématique d'un travelling comme ça qui passait hyper doucement au milieu, dans la pampa, au milieu des herbes, des roches et tout, et où on suivait les persos euh, principaux. Et, bah, petit clin d'œil, voilà, j'ai voulu recréer, entre autres, par rapport à ce film-là, euh, ce plan de travelling qu'on voit quand Jamel avance doucement et que par moment, notre champ de vision est bloqué par les machines. Ça, c'est du, du western spaghetti, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai. Et en plus, il rigole, en plus, je voulais Western et qui dit Western Spaghetti Spaghetti Et donc, le but aussi, c'était de, de de tu vois de mettre les deux en même temps et d'avoir en fond de plan un figurant qui mange des spaghettis. Je vais avouer, c'est la seule idée concernant la séquence Western qui ne m'a pas convaincu des masses. J'étais sûr que les gens vont capter qu'il y a un gars qui mange des spaghettis parce que c'est une réinterprétation du Western Spaghetti. Et du coup... <rire> Hakim qui était dans le sud à ce moment-là, je l'appelle pour lui dire voilà un peu euh, comment ça au niveau des idées, euh, le western et tout. Et autant il kiffait euh, pareil euh, tout le concept, autant cette partie-là, il n'a pas compris, il a bugué. Il me dit mais pourquoi Et en fait, moi je sais qu'elle est un peu timbrée, donc je me dis on la suit dans ses idées, c'est pas grave si elle veut un gars qui mange des pâtes et que ça l'éclate, qu'elle s'éclate, tu vois. Mais, mais, mais du coup j'ai juste dit à Hakim... Ouais, non, mais je sais pas, mais je vois ce qu'elle veut faire. En fait, j'avais pas d'argument. Non, mais c'est ça qui prouve que. Et lui, je pense qu'il a abandonné. Non, mais... et... Non, abandonné. <rire> et on t'a laissé faire. Non, mais c'est ça qui prouve que, voilà, je suis une artiste incomprise. Ah, mais en voilà. plus, t'as dû te casser la tête pour le, la prépa des. Bah oui, parce qu'en fait, le, non, mais le but, c'était qu'on puisse le voir en train de manger. Parce qu'à la base, en 3h30, il fallait rentrer une trentaine de plans. Ce qui est un peu beaucoup. Mmh. 30 plans. Mmh. C'est normalement ben, 30 plans, c'est... L'équipe technique, <rire> ils ont dit, t'es sérieuse en fait euh, En 4 heures, on doit tourner 30 plans, mais c'était impossible. Parce que d'habitude, on en tourne 30 en une journée, voire beaucoup moins. Voilà, c'est pour ça. Donc, en 3h30, 4 heures, c'était un challenge. Bon, bref, donc j'ai coupé 2 ou 3 plans qu'on n'a pas fait dont j'avais normalement, dont mon plan, en fait, gros plan sur Alexis, le figurant, qui mange, qui mange des, des pâtes. Et donc, bah, en prévision de ce plan, de gros plan où on est proche, je ne voulais pas qu'ils sortent et que les pâtes soient toutes collées. Donc, à 5h du matin, en fait, j'étais dans ma cuisine à, à bah, faire cuire les pâtes, à mettre du beurre pour pas que ça colle. Et au final, Alexis, en fond de plan, qu'on voit, hein, donc pendant le travelling dans un petit coin là-bas, il, il était hyper content d'être dans ce plan-là et d'avoir mangé des pâtes. Hein. Donc euh... Et je pense donc que lui, il euh... a capté le Western Spaghetti, la référence. Quoi. Donc, voilà. Mais sinon, il y a un autre fond de plan que moi, je, que je trouve très sympa, c'est l'affiche euh, un peu sur le modèle des affiches Wanted qu'on voit dans, dans les westerns et qui font, aussi des codes, euh, qui font aussi partie des codes de One Piece dans les mangas, et où là, en fait, c'est la, enfin, la, la photo redessinée de, bah, du coach, mm -hmm. Billy the Coach, évidemment référence à Billy the Kid, mais surtout, qu'est-ce qu'on s'est marré bah, avec Jean-Luc Guison, qui est, est l'acteur qui a interprété ce coach sur le plateau parce que c'est drôle en plus fait, je dis qu'est-ce qu'on s'est marié ensemble mais en même temps dans la partie western il y a ce duel mais où finalement on n'est pas dans les mêmes plans et, et où on ne joue pas l'un face à l'autre parce que parfois on peut être dans, dans, dans des plans euh, je te laisse expliquer ouais, moi je joue et c'est toi la <rire> Alors, réal voilà. débrouille-toi avec <rire> petit point réalisation effectivement en fait euh, d'habitude ben, la plupart du temps quand on a on va dire deux personnages sur un champ contre champ ce qui est mieux dans l'absolu c'est d'avoir les deux personnages qui sont présents même quand il y en a un qui n'est pas à l'image puisque ça permet de donner à l'autre la réplique de donner à l'autre de l'énergie et d'avoir les attitudes les temps de pause etc donc c'est vrai que c'est hyper important je pense en tout cas pour des acteurs de, de jouer quand il y a un comment dire une séquence à deux d'être là tous les deux présents sauf que là la réalisation était un peu différente parce que donc, dans les codes du western, il y a beaucoup de plans un peu vision subjective, de regard caméra, d'attitudes euh, spécifiques à donner euh, à la caméra. Et donc, bah là, c'est vrai que souvent, c'était l'acteur face à la caméra avec bah, moi juste à côté. Donc il bah, n'y avait pas, de, y avait pas de, de jeu à deux véritablement, c'était plus une direction d'acteur de dire « fais-moi ceci, fais cela, tel sourire, tel regard, mets la main comme ça, fais ça, regarde par là, etc. » Donc c'était un peu différent, ouais, c'est C'était différent, mais d'ailleurs c'était un kiff aussi de jouer ces passages-là, parce qu'on a déjà on n'a pas l'habitude de jouer face à la caméra, mais c'était pas ça le kiff en, pas, en non, soi. En plus d'habitude tu ne voilà, pas dans la caméra. D'habitude il ne faut pas. Et, et surtout là, c'était avec des attitudes très précises, un peu en mode le regard John Wayne quand Jamel Zitoon promet le Siwek. Et en fait, c'est des choses qui sont juste délirantes à faire parce qu'on ben, n'a on pas l'habitude et que là, c'est comme un jeu en fait. Ça, ça me rappelle un petit peu moi le, le côté des clones dont tu parlais dans le bonus précédent où c'est vrai, j'étais comme un gamin parce que c'est des choses qui fallait passer d'un endroit à l'autre. Et là, c'est pareil, on est face à la caméra et on, on joue des attitudes qui ne sont, euh, sont pas habituelles. Quoi. Le, on ne fait pas tous les jours des, des, des duels. <rire> oui, c'est vrai. Voilà. Et puis c'est vrai qu'après, comme on, on tourne, par exemple, tous les gros plans, tous les plans, mmh. euh, on a des plans américains, quand tu fais ça, comme si tu allais prendre tes armes, etc. Comme on tourne tout ça, mais pas dans l'ordre du montage, mmh. ouais, peut-être qu'on ne se rend pas compte tout de suite en plus de ce que ça va donner. Et ah, après, il y a tout qui se met en place. Et là où on redécouvre tout c'est euh, surtout toi qui vas en parler, mais c'est au montage, parce que vous avez quand même ajouté aussi en, en étalonnage la, la colorimétrie qui a changé. Exact, et en plus de la couleur qui vire à l'oranger, on a l'ajout des barscopes. Mais finalement, en tout cas à titre perso, hein, ce qui pour moi donnait tout le charme à la scène, surtout la première fois qu'on qu la découvre, euh, c'est la musique. Mmh, oui, bien sûr. Franchement pour le petit message de Jamel Zitoun pour Hervé Rakoto, notre compositeur. Hervé, c'est une aux écoutes, Vraiment, il faut savoir, Jamel, il est très très fier de ta musique. Voilà. <rire> Au moins c'est dit. Non, mais c'est vrai, c'était un vrai kiff. Franchement, c'était un vrai ouais, kiff. c'est vrai que c'était un vrai kiff de même de bosser avec lui. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on kiffe tous ensemble et qu'on regarde la séquence. <rire> Ça va, tranquille. Écoute, plutôt bien entouré, donc ça va, il n'y a pas à se plaindre. Mais dis-moi, on se connaît Vaut mieux pas, non Bébé, arrête, c'est le coach. Tu connais, il fait son travail. Ça, c'est son travail <rire> Exactement. On est en train de parler cardio. Cardio, cardio, rigole encore avec Alice, je te mets la tête dans le rameur. Bon, les filles, on se trouve un petit peu plus tard. Hein? Un petit peu trop de mauvaise énergie dans le secteur.